Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier parce que je reçois Jean-Lou Chaumet qui est un spécialiste du kéfir de fruits et qui a notamment le site 34 kajouncom Vous allez nous expliquer comment on fait du kéfir de fruits, quelles sont les propriétés. Donnez quelques recettes aussi éventuellement pour redonner un bon goût à votre kéfir. De fruits. Voilà tout à fait, c'est le produit final, euh, une boisson un peu jaune et vous le verrez après euh, pétillante, naturellement pétillante. Et quels sont les bienfaits du kéfir de fruits Alors, le kéfir de fruits, au départ, apporte des bienfaits d'ordre général. Moi, ce que j'ai constaté depuis que je bois du kéfir, ça fait deux ans et demi, je n'ai plus de problème de calcul rénaux. De une des fois, je ne dis pas que le kéfir soigne ou guérit, je n'ai pas le droit de toute façon. <rire> Mais. Euh... On, va faire, on va faire attention avec la, santé <coughs> sur voilà. sur la chaîne. Mais je peux vous dire tout simplement les effets que j'ai ressentis, coïncidence ou, ou pas, à vous de faire votre propre expérience. Comment on fabrique cette boisson Alors, alors comment on fabrique Pour un litre d'eau il faut 20 g de grains, 20 g de sucre en poudre, moi je prends du sucre blond, une fixèche bio et deux rondelles de citron bio. On peut utiliser directement le jus de citron Il faut éviter parce que le jus de citron se répartit directement dans l'eau, que si on met des rondelles le jus va se disperser dans l'eau très lentement. C'est moins agressif pour les grains. l'eau du robinet et qu'elle risque d'être chlorée, vous la mettez dans une carafe et vous la laissez reposer pendant quelques heures pour que le chlore s'évapore parce que ce ne serait pas très bon pour les grains. Donc on a tout ça qu'est ce qu'on fait donc les grains je les mets dans le bocal Alors vous pouvez utiliser les doigts mais à condition qu'ils soient bien propres hein. sinon vous pouvez utiliser une cuillère en plastique ou en métal mais en métal il faut que ça soit impérativement de l'inox pour ne pas risquer de contaminer les grains avec un peu de rouille ou autre chose du bois éventuellement éventuellement du bois oui donc on pèse <rire> les 20 grammes de sucre <rire> Bon, excusez-moi, c'était un peu long. Je ne sais pas me servir de cette balance, c'est la <rire> première fois que j'utilise. Voilà. Hop, On les met dans le bocal avec les grains de kéfir. Je rajoute la figue. Ok. Les deux rondelles de citron. Il ne reste plus qu'à remplir le pot. C'est tout Bah ben voilà. On referme, on attend donc 24 à 48 heures. Et ensuite, comme on va le voir tout à l'heure, on filtre. Donc c'est tout simple mais tout à fait. Et là on voit que la figue est en bas. La figue est en bas et au bout de 24 heures, un peu plus, un peu moins, elle va remonter. D'accord, donc là on attend 24 ou 48 heures. À température ambiante. Et ensuite la deuxième étape. La deuxième étape qui est donc de filtrer et de mettre en bouteille la boisson. Vous, Jean-Loup, vous utilisez un pot fermé. J'ai vu aussi d'autres recettes qui suggèrent juste de mettre un tissu entouré d'un élastique pour fermer la boisson. Les deux sont possibles. Le tissu, c'est pour empêcher les mouches de rentrer, mais personnellement, je préfère qu'il soit fermé hermétiquement afin d'éviter que n'importe quelle levure ou bactérie ne puisse rentrer et polluer la boisson que je suis en train de préparer. Vous le filtrez, vous le mettez en bouteille. On va voir comment, mais avant, je voulais vous montrer que la figue est remontée, la figue était en bas, et en général au bout de 24 heures elle remonte. Contrairement à ce que certaines personnes pensent, ça ne veut pas dire que le kéfir est prêt. Le kéfir est prêt quand vous, vous décidez qu'il est prêt, mais c'est pas parce que la figue est remontée qu'il est terminé. Il faut rappeler quand même que c'est une boisson, comme c'est fermenté, c'est une boisson un petit peu alcoolisée. Alors la boisson est effectivement très légèrement alcoolisée, elle fait entre 0,5 et 1 degré. Donc ce pas forcément recommandé Donc, pour les femmes enceintes Pour les femmes enceintes, sans doute pas. Pour les bébés en bas âge, non plus. On considère qu'à partir de deux ans, on peut en donner aux enfants. Mais commencez par des petites quantités. Un demi-verre, un verre. Même vous-même, adulte, commencez petit à petit par un demi-verre. Et si ça passe, vous en prenez un peu plus. Moi, j'en bois un demi-litre par jour. À une époque, j'en buvais un litre par jour. Donc là, là vous dites un demi-verre, mais par jour, hein. c'est ça On commence voilà, par voilà, un demi-verre voilà, par jour voilà. et on voit ce que ça donne. Voilà, je vais le mettre en bouteille. <rire> J'enlève la figue et je verse. Donc j'ai mis une passoire avec un entonnoir. Et là, comme vous voyez, quand même, ça bousse un peu. Donc on voit déjà qu'il y a de l'effet Vous avez le combat dans l'œil. En fait. J'ai l'habitude depuis <rire> deux ans et demi. Mais enfin, il m'arrive d'en renverser chez moi. <rire> il voilà. faut les conserver au réfrigérateur. Au oh, voilà, au réfrigérateur. Sachant que en plus, au réfrigérateur, la fermentation est très fortement ralentie. Comme inversement, elle est accélérée quand il fait chaud au moment de la canicule. D'accord. On a enlevé les fruits, on a mis en bouteille. Oui. Et il nous reste là les grains de kéfé. Ah non, ça c'est les pépins Alors il y a des pépins de figues parce que souvent elles se déchirent. Pour enlever les pépins des figues, vous prenez un grand récipient vous allez remplir d'eau et une passoire. La passoire comme celle-ci va retenir les grains. Par contre, les pépins de figues bah, vont tomber au fond du récipient. Il faut savoir que là, ça va beaucoup plus pétiller après la F2 qu'après la F1. Et c'est aussi l'occasion d'aromatiser votre boisson. Et là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Comme il n'y a plus les grains dedans, vous risquez pas de les abîmer. Et donc vous laissez libre cours à votre image vous pouvez mettre des feuilles de menthe, des fraises, des framboises, du basilic, de la cardamome, de la cannelle. Ça c'est donc euh, la deuxième fermentation. Vous pouvez boire tout de suite si vous êtes pressé. Vous pouvez attendre encore euh, un jour ou deux. Le temps de fermentation de F1, première fermentation et F2, donc le temps cumulé des deux fermentations, a un effet laxatif si la durée est de 24 heures, a un effet neutre si le temps de fermentation cumulé est de 48 heures et un effet constipant à euh, à partir de 72 heures et plus plus on attend plus la boisson va être constipante tout à fait il n'y a plus qu'à déguster oui j'ouvre doucement ouais et vous ah voyez oui, oui, oui. ça va encore on aurait eu le temps de servir dans un verre ouais. mais il y a des fois où l'effervescence est bien plus importante où il y a vraiment un geyser il faut prendre ses précautions pour limiter les risques plusieurs possibilités la première c'est de prendre un plat de ce type là vous mettez la bouteille là et un sac en plastique au-dessus. Le sac en plastique a empêché le kéfir d'aller trop loin. Pas très pratique, mais c'est faisable. La deuxième solution, c'est de l'ouvrir comme je l'ai fait et de la refermer tout de suite. Et vous faites ça plusieurs fois. La troisième solution, c'est celle que j'adopte. C'est que je prévois un peu à l'avance que je vais boire mon kéfir et je le mets euh, au frigo pendant quelques heures. C'est comme le champagne. Si on le laisse au <coughs> frigo, ouais. on ne risque pas de se retrouver avec une explosion dans le frigo. Non. D'accord, et si on laisse sa température ambiante Vous avez vu ici, j'utilise une bouteille de limonade. Oui. Ici, c'est une bouteille de bière. Et ici, c'est une bouteille de champagne sur laquelle j'ai mis un bouchon que l'on met sur les bouteilles de champagne qui ne sont pas terminées pour empêcher le gaz de sortir. Ce sont des bouteilles qui sont très résistantes à la pression. Ça pourrait être aussi une bouteille de cidre. Si vous prenez des bouteilles qui ne sont pas à fermeture mécanique, le bouchon va et... sauter. Si on à la couverte. J'ai jamais essayé. Euh, C'est peut-être risqué. Il y a aussi les bouteilles, même à fermeture mécanique, que l'on trouve dans des magasins d'ameublement suédois notamment, ou dans des magasins de déco. Vous avez mm -hmm. des bouteilles comme ça. Le verre n'est pas du tout adapté pour ah. supporter des grosses pressions. Et il est arrivé que des gens se retrouvent avec une bouteille qui a explosé. Alors, on privilégie les bouteilles de champagne avec un bouchon adapté ou les bouteilles de limonade qu'on récupère, voilà. ou de bière. Oui. Qu'est-ce que vous faites d'ailleurs des fruits Les rondelles de citron, je les réutilise 3-4 fois pour euh, mes premières fermentations. Que les les figues, euh, pas pour le kéfir, non. Elles, ont, plus, euh, elles ont perdu toute leur levure, etc. Donc elles n'ont plus aucun intérêt. Je les mets au congélateur et quand j'en ai suffisamment, je décongèle, je mixe. Pour 100 g de fruits, je rajoute 60 g de sucre et je fais cuire pendant à peu près une demi-heure et ça fait un genre de compote, confiture, voilà, qui, mmh. qui est très sympa. Un bon plan récup. Quand on veut démarrer, évidemment, il faut des grains de kéfir. Vous m'aviez expliqué que ça ne se faisait pas, en fait, de vendre des grains de kéfir. Ce n'était pas dans la philosophie. Des producteurs de kéfir, oui. Des producteurs de kéfir, voilà. Oui. Donc il y a des plateformes qui existent pour donner des grains de kéfir oui. et pour en recevoir. Et sinon, il y a les groupes Facebook. Vous faites des demandes et il y aura souvent quelqu'un pour vous répondre. Et il y a aussi éventuellement les magasins bio. Alors quand on reçoit ces grains de kéfir, Qu'est-ce qu'on fait en fait Parce que ça se présente comme ça. Il faut les réveiller. Vous prenez euh, le pot, vous oui. prenez une passoire, d vous videz le pot et vous récupérez les grains que vous mettez dans le pot, que vous recouvrez d'eau, euh, pas le pot, les grains bien sûr, et vous rajoutez euh, pour 20 grammes de grains une bonne cuillerée à café de sucre en poudre. Et vous laissez pendant 24 heures. Au bout 24 heures, vous filtrez et vous recommencez l'opération et comme ça pendant 3-4 fois. L'eau que vous récupérez en filtrant, vous en servir comme eau d'arrosage pour vos plantes. Ça fertilise C'est vrai J'ai une orchidée comme ça mmh. qui a eu 32 fleurs. 32, c'est phénoménal. Incroyable J'étais vraiment, euh, j'étais premier surpris, j'avais essayé puis voilà. Bon, bah maintenant qu'on a fini notre kéfir, on va pouvoir le déguster, n'est-ce pas jean Je crois que ça serait une bonne idée, oui. <rire> Allez, c'est parti. Alors, moi, j'ai jamais goûté le... Eh ben, le kéfir de fruits. C'est l'occasion. Ça pétille plus. Ça pétille encore un peu, mais encore moins. Peu. Ouais, ça. Ça oui. a l'odeur du champagne un peu, non un peu, oui. Je ne vous en mets pas beaucoup oh, ouais. parce que si vous n'aimez pas, c'est pas la dire, peine de... Vous m'en avez, avez déjà mis pas mal. Ah bon, bah voilà. Bon, <rire> non, moi non, non bien. mais je suis sûre que c'est très bon. Vous l'avez bien vendu en tout cas. À <rire> <Pas rire> hein. <rire> ah, ce kéfir. Ah, c'est bon. Ah, je m'attendais à ce que ce soit moins goûtu. En fait, ah non, on bon a bon. vraiment l'impression de boire de la limonade. Oui, tout à fait. Bah, c'est le ah, citron bon. qui doit donner ce goût-là. Moi, j'aime beaucoup. Mmh. J'aime encore plus quand il est bien frais. Mmh. Je trouve que c'est génial. Bah, merci beaucoup, Jean-Loup. Bah, c'est un plaisir. Pour cette démonstration <rire> et pour cette dégustation fort bonne. Bah, écoutez, je suis ravi que ça vous ait plu. Je rappelle que vous poser toutes nos questions si vous voulez commencer le kéfir <coughs> de fruits, si vous voulez en recevoir aussi euh, gratuitement. Vous pouvez aller sur le site 3kjune.com et en donner aussi quand vous en aurez suffisamment. Les grains euh, se multiplient les... ouais, euh, au fur et à, à mesure qu'on fait le kéfir. N'attendez pas d'avoir un kilo de grains pour en donner. Dès que vous commencez à en avoir euh, pas mal, même 100 grammes, vous pouvez commencer à en donner petit à petit, tranquillement. Bon bah merci beaucoup, merci de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas que ce sont les petits gestes qui font les grandes révolutions. <rire> Salut Au revoir